Bonjour à tous, au programme de cette vidéo, nous souhaitons vous donner un petit aperçu de notre étude portant sur les nouveaux environnements de travail numériques. Nous commencerons par les deux incontournables, Google avec G Suite et Microsoft avec Office 365. On balayera d'abord les grandes nouveautés des deux suites, puis on s'intéressera à un petit match entre les deux et on finira par dire, enfin, finalement, quand je veux souscrire aux deux, qu'est-ce qui coûte cher dans ces offres nous aborderons également des sujets plus que jamais d'actualité. La question des deskless, c'est-à-dire comment j'embarque les collaborateurs sur le terrain. La manière dont nos environnements de travail physiques se réinventent. Et également la gouvernance nécessaire pour mettre à niveau son offre composite. Alors on ne sera pas tout seul, Dick Lantim sera avec nous. Dick Lantim, CEO de Sensorit, qui nous partagera sa vision du travail autrement à l'aide d'un tableau tactile interactif présent le jour J. Cela se passera le 11 octobre à 9h dans nos locaux au 29 rue du Louvre. Euh, donc, euh, Pour ceux qui ne sont pas présents le jour J, vous aurez également la possibilité de suivre l'événement via un live et de télécharger notre étude dès le lendemain sur l'éco.fr.